Voici ce que vous recevez quand vous commandez du Mazzoni. Il y a trois petites capsules à l'intérieur. Chacune permet de partir du Mazzoni. Et en fin de compte, vous en avez besoin d'une seule parce que les deux autres, c'est comme du backup. Et euh, avec du Mazzoni, vous allez pouvoir repartir une batch de Mazzoni à chaque fois, chaque jour, directement. Bonne fermentation et bon Mazzoni